Donc, euh, on, va, on va reprendre le, le cours aujourd'hui, où on l'avait donc laissé la semaine dernière. C'est-à-dire, on parlait des, des adresses multicast. Et on avait vu qu'une adresse multicast, c'était pour nous, hein, on pourrait avoir des, des adresses plus complexes. Mais si on ne regarde pas la gestion du, du multicast dans, dans l'ensemble du réseau, une adresse multicast va commencer par euh, FF donc les huit premiers bits seront définis par ff ensuite on aura 0 cette, cette partie de drapeau sert uniquement pour le, la gestion de groupes multicast à l'échelle de l'internet et ensuite point important on aura un scope ici qui va nous donner donc la portée du, euh, du paquet multicast sur le réseau donc ça c'est quelque chose d'intéressant parce que en ipv4 vous avez la possibilité de le faire maintenant mais à l'origine, c'était le TTL, donc le champ TTL qui vous limitait le scope. Et il fallait manipuler deux choses. Et si vous oubliez de manipuler le TTL, eh bien, vos paquets pouvaient être envoyés partout euh, sur Terre. Donc pour éviter ça, donc, on l'inclut au niveau du, de l'adresse, donc jusqu'où on doit aller. Et on avait vu qu'il y avait deux valeurs qui allaient nous, nous intéresser c'était FF02. De point, de point, euh, pardon, FF02 ici ou FF05 qui sont à peu près les deux scopes que vous, vous verrez dans, euh, dans les réseaux. Alors Ensuite, on avait regardé la semaine dernière aussi un certain nombre d'adresses. On avait vu FF02 2.2.1, ça indiquait l'ensemble des routes, des liens, des équipements connectés sur un lien. Et on avait vu que c'était très pratique pour euh, découvrir l'ensemble des, des stations sur un réseau on avait vu aussi que ce n'était pas vraiment une faille de sécurité parce qu'on ne peut le faire que lorsqu'on est sur le réseau donc vu de l'extérieur on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de, de technique pour créer un duplicateur de, de paquets on avait vu aussi donc FF02 qui était euh, tous les routeurs et cette ff02 pardon, 2.2.2 qui était pour tous les routeurs. Et ça, c'est aussi une adresse importante, on la reverra tout à l'heure, quand on regardera les, les mécanismes d'autoconfiguration d'IPv6. Après, quelques groupes, ici, et ce qu'on avait vu, c'est que le dernier octet représente à peu près les, la même valeur que ce que vous avez en, en IPv4. Donc comme ça, vous n'êtes pas perdu. Et il restait donc un, un groupe qu'on n'avait pas encore regardé, concerne les adresses euh, qu'on appelle sollicitées et qui sont quelque chose d'assez nouveau dans, dans IPv6. Alors, comment ça marche? L'idée c'est d'abandonner ARP. Parce que vous, vous rappelez en, en IPv4 on a un protocole qui s'appelle ARP et vous avez une machine qui veut, donc machine A qui veut parler à une machine B. Donc la question c'est on met l'adresse MAC A en source, ça c'est pas dur, on l'a en mémoire. Par contre on doit trouver l'adresse MAC de B. Et l'adresse MAC de B évidemment on l'a pas, il n'y a aucune formule mathématique en IPv4 qui nous permet de passer d'une adresse IPv4 à une adresse MAC 48. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là eh bien, on envoie grâce au protocole ARP une requête, donc on pourrait dire de paging, hein, si vous reprenez le vocabulaire de la, la 3G, dans lequel on demande quelle est l'adresse MAC de la machine dont l'adresse IP est B. Donc cette, cette euh, trame est envoyée en diffusion, c'est-à-dire que l'ensemble des stations la reçoivent et l'ensemble des stations doivent traiter ce, euh, ce message. Une seule va reconnaître son adresse IP, et cette machine-là va retourner son adresse MAC. Alors le problème d'ARP, c'est qu'il est, qu il est euh, donc il est basé sur la diffusion. C'est-à-dire que l'on va embêter toutes les stations, même celles qui ne sont pas qui n'ont pas la bonne adresse, par cette requête. Alors, on va essayer d'optimiser ça et en optimisant ça, on permet aussi de mieux gérer la scalabilité, la résistance aux facteurs d'échelle du réseau. Alors comment on fait Alors il y a une première étape, ça c'est pas vraiment euh, multicast sollicité, mais la première étape consiste à créer, comme on l'avait vu, nos adresses MAC, nos adresses IP, pardon, donc l'adresse lien local, l'adresse globale, en partant par exemple de l'adresse MAC. Alors ça c'est juste un, un cas. On a vu la semaine dernière qu'on pouvait également tirer un nombre au hasard. Ou, ce que l'on peut faire aussi, c'est affecter manuellement une, un identifiant interface à une adresse IPv6 pour s'en rappeler facilement. Donc, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va ensuite créer un groupe multicast. Ce groupe multicast sollicité, donc on va le reconnaître par la séquence le préfixe ff02.2.1, 02 et après, ce que l'on va faire, c'est prendre les... Euh, on va mettre ff, et on va prendre les trois derniers octets de l'adresse IPv6. Donc on voit qu'ici, en prenant cet algorithme, l'adresse lien local et l'adresse globale créée par euh, l'utilisation de l'adresse MAC vont conduire au même groupe multicast. Et de l'autre côté... L'adresse que l'on a créée manuellement, elle va faire un autre groupe multicast sollicité. Alors quel est l'intérêt de ça Et bien maintenant quand je cherche B, ce que je vais faire, au lieu d'émettre sur un canal en diffusion qui est reçu de tout le monde, ce que je vais faire c'est utiliser un canal multicast, donc je cherche B, je fais cet algorithme et j'en déduis l'adresse multicast. Et j'envoie cette requête sur le canal multicast. Sur ce canal multicast, il ne va pas y avoir grand monde. Il y aura peut-être une station qui s'est abonnée, c'est celle qui avait l'adresse MAC, euh, l'adresse IPv6 que je recherchais. Et cette machine-là va me répondre. Si je cherchais une autre adresse, eh bien j'aurais utiliser un autre canal multicast et là ça serait une autre machine qui serait abonnée dessus et cette machine là m'aurait répondu alors on va dire combien il peut y avoir de machines sur un, un groupe multicast alors, en fait on va en avoir très peu parce que vous voyez si vous regardez ici si je génère mon adresse en fonction de mon adresse MAC les trois derniers octets définissent mon numéro de série donc si je n'ai que des ordinateurs HP, le numéro de série sera différent. Et donc, mes machines, toutes mes machines seront sur un groupe multicast différent. Si j'ai des ordinateurs Dell et HP, eh bien il y a un risque que les trois derniers octets soient communs, mais le risque est très faible, et même si ce risque existe, j'aurai deux machines qui appartiennent à mon groupe multicast. Donc les deux machines traiteraient la requête. Celle-là s'apercevrait que ce n'est pas l'adresse qu'on recherche. Donc celle-là ne, ne répondrait pas. Donc en fait, on va embêter une machine de plus. Mais c'est très peu par rapport à l'ensemble des machines qu'on devait atteindre en utilisant donc la diffusion généralisée, en utilisant le broadcast. Donc on gagne pour rechercher une machine à utiliser les adresses sollicitées. De même... Si je prends par exemple une adresse global préfixe 1, pour avoir donc deux machines qui soient dans, la, dans le même groupe multicast, il aurait fallu que je fasse global préfixe, mettons 0, euh, 0, 1, donc de cette manière-là, en prenant par exemple les trois derniers octets ici, cette machine-là aurait donné le même groupe multicast que l'autre. Donc là, je pourrais prendre toutes les valeurs que je veux, et à chaque fois, ça donnerait le même groupe multicast. Mais évidemment, ça, il faut vraiment être très pervers pour numéroter ces machines de cette manière-là, parce que, à moins que vous ayez une logique interne en disant « ça, c'est le bâtiment, et puis ça, c'est le VLAN » ou quelque chose comme ça, vous avez peu de chances que toutes les adresses se terminent par les trois derniers octets. Dans ce cas-là, ils n'appartiendront pas au même groupe multicast. De plus, si je prends par exemple l'exemple d'un bâtiment, il faudrait que tous les bâtiments soient pontés pour que ça, ça ait un impact. Si on route entre les bâtiments, bien là, comme on est sur des trames qui ont une portée uniquement au niveau du lien local, eh bien, on ne va pas arroser l'ensemble du réseau. On n'arrose que le lien. Donc, ce, cette astuce ici nous permet d'augmenter la scalabilité du, de l'ARP. Alors, on ne va plus l'appeler ARP, mais on appellera ça Neighbor Discovery. Donc, on peut avoir des, des réseaux plus grands au niveau physique parce que l'on n'inonde on plus tout le monde avec, avec du broadcast. Alors, la dernière étape, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est de retransformer l'adresse multicast IP en une adresse multicast euh, MAC. Et donc, une des moyens de le faire, quand on est sur des MAC 48, c'est de prendre les quatre derniers octets ici FF040506 euh, et on rajoute devant 3333. 33. Et donc, comme ça, je peux envoyer ma requête sur une trame multicast. Ethernet, par exemple, ou Wi-Fi. Donc voilà pour le, le multicast sollicité. Alors, si on regarde maintenant une interface, par exemple, ici, je suis sur un routeur Cisco. Donc, je suis sur une interface qui est une interface virtuelle, qui est euh, un numéro de VLAN. et eh bien, qu'est-ce que je vois Je vois que mon routeur a deux adresses IPv6 une qui est FE80, donc 2.2.203, FD, FF, etc. etc. Et j'en ai une autre ici, qui est une adresse globale. Et donc on voit que la terminaison est la même, l'identifiant d'interface est la même. Donc là, ça veut dire que l'adresse globale a été générée automatiquement. A partir de là, si on regarde la suite de la définition d'interface eh bien on voit que l'on a, cette interface est ajoutée quatre groupes multicast. Premier groupe multicast, c'est l'ensemble des stations sur le réseau, l'ensemble des nœuds sur le réseau. Ça, c'est logique, tout le monde le fait. Ensuite, comme c'est un routeur, il appartient aussi au groupe de tous les routeurs. Comme le protocole RIP a été lancé sur ce routeur, il appartient au groupe de, du protocole de routage RIP. Et on a ici l'adresse multicast sollicitée qui couvre l'adresse lien local et l'adresse locale, globale. Si on avait mis par exemple une adresse globale en 2.2.1, eh on aurait aussi l'appartenance à un groupe multicast pour cette adresse globale que, que l'on aurait forcée. Donc vous voyez qu'ici, on généralise l'emploi du multicast. En IPv4, on a très peu d'abonnements à des groupes multicast. En IPv6, c'est euh, la norme.